L'université Nongokonakry UNC, classée meilleure université privée de Guinée, avec des programmes accrédités par l'autorité nationale d'assurance qualité, membre de l'agence universitaire de la francophonie AUF. Au cœur de l'excellence et de la compétence, l'UNC offre des formations au sein de six départements. Département économie, Département droit, département sciences politiques, département sociologie, département génie informatique et télécommunications. L'UNC dispose d'enseignants qualifiés et expérimentés de rang magistral avec des partenaires comme l'Université Anta Diop de Dakar, Park University du Kansas des États-Unis, l'Institut africain de management de Dakar l'Agence Universitaire de la Francophonie, AUF, qui lui donne accès à un réseau mondial de plus de 909 établissements d'enseignement supérieur et de la recherche dans 113 pays. L'UNC, fidèle à sa tradition, délivre dès la fin de l'année universitaire des diplômes sécurisés « Made in Canada ». L'UNC dispose d'un centre de formation Cisco et Microsoft offrant des certifications internationales. L'UNC dispose également d'une bibliothèque physique et numérique de plus de 5 millions de ressources. À partir de l'année universitaire 2019, 2020, la formation en informatique aboutissant à la certification Cisco, Microsoft et SAGE-SARI est obligatoire. À l'UNC, nous offrons la science et façonnons les consciences.